me voici arrivé à la bolle un soleil resplendissant pour un 3 novembre, ce soir je donne une conférence ici au palais des congrès et moi ça c'est pas merveilleux avec un privilège d'avoir une chambre avec vue sur l'océan je fais vraiment le plus beau métier du monde avec des clients qui des clients qui, qui me gâtent, vraiment gratitude, vraiment j'adore mon métier, ça, ça me fait chaud au cœur de, de voir que les clients me gâtent à ce point et je reste tout le temps aussi émerveillé de cette gentillesse et de ce privilège, je kiffe la life, il y a toujours avec ma petite cousine Lauriana qui est là également. Fantastique, ouais, il fallait que je partage ça avec vous, partager avec vous ma gratitude, c'est J'ai envie de partager avec vous euh, un message inspirant. Salut, salut mon petit bisou, plein de bisous pour toi. Tiens, je te présente ma cousine qui, qui fait avec moi <rire> le tour de, euh, de mes conférences <rire> cette semaine. Et je voulais partager avec vous, attends, je veux quand même... J'avais envie de partager avec vous euh, justement le bonheur et le sentiment de gratitude que j'ai de faire le métier que je fais. C'est un métier pour lequel j'ai travaillé des années et des années pour arriver à, à ce niveau-là, arriver à être un conférencier international professionnel et de vivre de mes conférences. Et ce soir, je vais donner une conférence euh, à la bol devant une association euh, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprise euh, donc, euh, salut, oui, c'est quoi ce délire ben, C'est un super délire, voilà, je partage euh, ma joie et mon délire avec vous. Et surtout le sentiment de gratitude, quand bien même j'ai bossé comme un malade pour arriver à vivre le rêve que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire que je fais le métier que j'ai toujours eu envie de faire et que je fais maintenant et qui, qui évolue de façon extraordinaire. Merci, salut à, à tous, merci pour vos petits cœurs. N'hésitez pas à tapoter sur votre écran pour m'envoyer des petits cœurs, ça me fait vraiment plaisir. Donc, le vivre de la conférence... Qu'est-ce que ça consiste, en quoi en vrai C'est tout simplement aujourd'hui de mes compétences et de mon expérience professionnelle. J'ai décidé depuis maintenant plusieurs années d'en de, faire un métier, c'est-à-dire d'encourager et de motiver les entreprises, les entrepreneurs, euh, les employés et tous ceux qui veulent à euh, justement développer de l'optimisme dans leur carrière, dans leur vie au quotidien. Donc ma spécialisation c'est l'optimisme au quotidien, l'optimisme dans l'entreprise, comment développer un sentiment optimiste dans nos affaires, et dans notre quotidien, parce que ça, ça nous aide à avoir plus confiance en nous et à avoir de meilleurs résultats. Et l'autre spécialisation, mon autre cheval de bataille, c'est le leadership positif. Vraiment diriger une entreprise différemment, avec beaucoup plus d'humanisme et le bonheur au travail est vraiment essentiel dans mon travail. Donc je suis conférencier, donc j'interviens au sein d'entreprises euh, « Mais as-tu déjà été entrepreneur ou dix jeunes personnes ?» Oui, j'ai été entrepreneur, bien sûr, je le suis encore aujourd'hui. Et j'ai été euh, manager de diverses équipes. J'ai été 20 ans euh, cadre commercial pour une multinationale. J'ai travaillé à l'international, j'ai habité dans plusieurs pays. Donc oui, j'ai de quoi raconter. Donc euh, pas de souci à ce niveau-là. Merci pour tous vos petits cœurs. Et donc, je voulais vous dire aujourd'hui, je vis ce rêve de, de, de, de, de, de, de mon métier, donc de conférencier, euh, j'ai travaillé dans quel domaine ben Dans la vente, j'ai travaillé dans le monde automobile. Voilà, voilà. Et pourquoi je suis sur Perry? Tout simplement parce que je suis déjà sur Facebook. J'ai une page sur Facebook, source d'optimisme et de réflexion positive, qui compte 170 000 fans. Ça fait maintenant euh, depuis 2007 que je suis sur Facebook, que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai dépassé les 2 millions de vues et je, je, je transmets, je crée des messages inspirants, positifs et qui donnent vraiment envie de voir la vie de façon positive et constructive, et aujourd'hui j'en ai fait une profession. Je vis de ça, à l'international bien sûr, je, je vis de cela, euh, merci pour pour tes félicitations Barry Tonks, oui je fais ça à l'international parce que je parle également plusieurs langues. Et aujourd'hui j'avais un message de gratitude, c'est que j'ai beau vivre mon rêve, je reste toujours émerveillé et je pense que l'émerveillement fait partie également de l'optimisme, continuer à s'émerveiller, c'est euh, d'être émerveillé de l'accueil que je reçois des entreprises qui, qui, qui, me, qui commandent mes, mes interventions. Et aujourd'hui je suis à La Bolle en Bretagne, il fait super beau et n'est-ce pas une vision privilégiée, un privilège que de pouvoir être dans cet environnement là, une chambre au cinquième étage, vous voyez là je, je vous montre la vue en direct, je suis au cinquième étage dans un hôtel splendide et moi j'ai envie de dire gratitude parce que j'ai vraiment euh, conscience de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et j'avais envie de partager ça avec vous et de vous dire surtout que c'est possible, qu'il est possible de vivre de ses rêves. Euh, « Guzman, toi tu as beaucoup d'expérience, ça se voit, tu connais bien ton métier. » Oui, bien sûr que j'ai beaucoup d'expérience. Avant d'en arriver là, j'ai dû, bien entendu, faire mes preuves, euh, bien entendu. Pour avoir quelque chose à raconter, pour avoir quelque chose à raconter, il faut avoir vécu des choses. Donc, ce n'est pas qu'une question de compétence, c'est aussi savoir raconter des histoires intéressantes qui donnent envie et qui ont envie de motiver les autres. C'est aussi ça, le cœur de mon métier, c'est donner envie, de donner envie et d'avoir envie. C'est de développer justement cet optimisme et ces divers outils qui nous permettent d'arriver à atteindre nos rêves. Et parmi ces outils, c'est la gratitude. <rire> si je recherche des personnes motivées, je suis toujours à la recherche de personnes motivées, non pas pour les embaucher, mais pour partager ce message, pour, pour développer ce message. Voilà, mon métier, c'est de faire du développement personnel, c'est de faire dans l'enthousiasme, dans la motivation. Je suis moi-même un optimiste converti, convaincu, enfin converti non, euh, confirmé. Euh, voilà, envie d'avoir envie, non mais c'est vraiment, c'est important, c'est essayer de développer l'envie d'avoir envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie, ça arrive, et euh, avoir envie. Regardez-moi, le moi, moi j'ai envie de dire merci à la vie, même si j'ai conscience qu'aujourd'hui, si je vis ce rêve, c'est le résultat de, de beaucoup d'années de travail, de déception, de défaite, d'échecs de, euh, et en fait, le succès, c'est quoi Ce n'est qu'une succession de divers échecs qu'on a, euh, qu a en effet euh, dû corriger. Oui, je suis dans un hôtel azelof Je suis dans un hôtel euh, euh, bien luxueux. Et je voulais juste partager avec vous ce privilège que j'ai de pouvoir non seulement vivre de mon rêve, mais également d'être accueilli par mes clients comme, euh, comme un roi. Et, et ça fait partie de ces privilèges. Et euh, j'avance bien merci. N'aurez-vous pas à travailler un seul jour de votre vie Oui, mais c'est ça. Tu as tout à fait raison. Euh, vivez Donc, je vis mon rêve, je vis ma passion et j'ai pas l'impression de travailler, c'est exactement ça. Donc euh, voilà, merci pour ces commentaires haineux, voilà. merci pour les haters, ils existent aussi. Bon, bienvenue pour les haters, ils font partie de, de ce risque que je prends de, de diffuser en direct. Parfait. tout. Bouzeub. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire Bouzeub, si c'est Bouzeu ou peu importe. Alors, comment tu t'appelles Guzman. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire Bouzeub, c'est peut-être un langage jeune. En tout cas, si vous aimez ce périscope et si vous aimez ces diffusions, je vous invite à tapoter sur votre écran pour m'envoyer des petits cœurs ce qui voudra dire que vous me soutenez, et euh, abonnez-vous à mon Périscope, allez voir ce que je fais également sur Facebook, euh, Michel Poulard Pro, ou tout simplement source d'optimisme et des réflexions positives, ou tout simplement également sur ma chaîne YouTube qui a dépassé les 2 millions de vues dernièrement. Je vous dis merci, encore une fois, gratitude à vous, pour vous, merci d'être là, de m'encourager parce que vous donnez également du sens à tout ce que je fais aujourd'hui. Je vous dis merci, à très bientôt. Et elle est où ma femme pendant ce temps À la maison, à la maison parce qu'elle a aussi un métier et elle vit le métier de, de ses rêves. Et c'est ça aussi. Notre couple accepte nos façons de vivre différentes et c'est ce qui fait que nous avons de, de l'équilibre. Et voilà. Merci à Zoloft pour tes beaux commentaires. Je vous dis à très bientôt, à très très vite. Et merci pour vos petits cœurs, merci d'avoir tapoté sur, sur votre écran. À très très bientôt, merci Thibaut, soyez vigilants, à très bientôt les amis, ciao ciao